Quelles sont les grandes différences entre les médias français et les médias américains Bon, alors déjà, c'est pas du tout la même échelle, hein, forcément, dans un pays de presque 400 millions d'habitants et un pays de 70 millions d'habitants, donc... Euh... Bon, ils n'ont voilà, peut-être pas la force de frappe euh, des médias américains, les médias français, mais je trouve que du coup ils sont nettement moins inventifs. <rire> ils ont tendance à copier en fait hein, ce qui se fait ici. Euh, dès que le New York Times par exemple euh, fait quelque chose, ben, ça a un impact mondial. Hein. Euh, tout le monde euh, observe et se dit euh, est-ce qu'on peut essayer ça chez nous et... Le traitement de l'actualité est assez différent aussi. Euh, ici, c'est beaucoup plus en longueur. Euh, on a l'impression, euh, en tant que journaliste français, que les journalistes américains donnent beaucoup plus leur euh, opinion parce qu'ils ont tendance à inclure dans leurs articles des expériences personnelles, ce qui se fait jamais en France où du coup on a une impression, c'est artificiel parfois parce qu'on est forcément impliqué par moments dans l'actualité qu'on traite et du coup les journalistes américains à leur tour ont l'impression que les journalistes français ne sont pas objectifs donc voilà il y a des différences culturelles et mais je dirais surtout qu'il y a voilà, des gros problèmes financiers en France qui font que c'est plus dur et globalement pas la même qualité que ce qu'on trouve ici